Bonjour à tous Bonjour à vous Brigitte est revenue encore une ah, yes. fois Vous l'avez demandé, et eh bien elle est là. Oui. Brigitte Quel honneur Eh oui Ils sont là toi, ils font attention à toi Je vois ça Dès que je fais une vidéo où je suis tout seul, ça y est Where is Brigitte Brigitte dans notre kitchen no. non. non Non, elle n'est pas dans la cuisine. Brigitte, alors ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais lui présenter. C'est un effet en fait, qui, à la base, se fait avec deux personnes. D'accord Ça tombe bien, on est deux. Oui. Alors, je vais chercher tout ça. Et dans mon portefeuille, figure-toi, j'ai les cartes de chance. Ah. Alors, je vais sortir la première. Alors, je la montre. C'est le 7 de pique, tu la vois Oui. Et oui. regarde le dos, regarde le dos. Oh. Super joli. Alors, tu tends une main à plat. Tu la prends et tu refermes par-dessus, histoire que je te la prenne pas. D'accord. Donc tu te ça. rappelles bien de la carte. Hein oui. D'accord. Le de Maintenant, moi j'en ai une aussi, que je vais montrer à tout le monde. Le 7 de cœur. Mmh. Pareil, avec un dos de la même couleur d'ailleurs. D'accord. Elles sont jolies d'ailleurs. Et regarde ce qu'on va faire. Oui. Nous allons maintenant créer une illusion. Regarde bien. Je prends ma main droite, je la pose dessus. Oui. Mais avant tout, je vais faire ce mouvement-là regarde. Tu as senti quelque chose Alors regarde bien, je recommence. As-tu senti quelque chose Maintenant nous, nous, nous laissons un peu agir. Chou! Ça y est, c'est fait. Si maintenant je regarde la carte que j'ai, je n'ai plus la carte, mais ta carte. <rire> j'ai la carte de Brigitte. Maintenant si tu regardes la carte, je la tienne. Oh, c'est. Oh, Un transfert de matière. Oh, mais c'est incroyable! Un super petit effet que tu euh, t apprécies quand même? Oh, mais carrément, mais ouais. c'est surprenant! C'est surprenant! C est... C est... Et en simplement en déplaçant la matière. Non, oh, mais c'est incroyable! <rire> Voilà, ça c'était un petit effet que je voulais vous présenter, à vous les internautes, à toi aussi Brigitte. Ah oh, bah c'était génial, hein. franchement. Oui. Maintenant nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en compagnie de Brigitte. Bien, Allez, ciao, bon ciao mec. Ah ouais.